tous aujourd'hui on va parler de la remise en question c'est quelque chose de pas facile mais on va voir à quoi ça peut vous servir pourquoi se remettre en question et qu'est ce que ça peut vous apporter de bénéfique alors la remise en question c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire quand je parle de remise en question c'est autant de vous même que de tout ce qui vous entoure en fait euh, faut... c'est vraiment un exercice qui est très important à faire et finalement, on se rend vite compte qu'il y a très peu de gens qui arrivent quand on se dispute avec quelqu'un, on va rarement lui dire de bon cœur euh, « Bah écoute, je suis désolée, euh, je me suis trompée, euh, je l'admets. » Alors, ça arrive, heureusement, mais c'est compliqué d'en arriver là. On a tous notre petite fierté, euh, quelle qu'elle soit, plus ou moins euh, épanouie, euh, plus ou moins développée, qui euh, va venir nous bloquer à un moment donné et qui va nous dire « Non, non, non, t'as raison, alors euh, tu lâches pas l'affaire, c'est toi qui as raison. Mais pour autant, cette idée, ça vous plaît pas plus que ça, et ça ne vous rend pas heureux. Et c'est bien normal, parce que c'est pas la solution au final. On est tous persuadés, je pense, d'avoir reçu des valeurs essentielles dans notre enfance, inconsciemment ou consciemment, de la part de nos parents. Inconsciemment, ils vous ont apporté des valeurs, même si c'est pas les valeurs qu'ils voulaient vous inculquer à la base. Donc on a appris énormément de choses de notre enfance, de notre éducation, donc que ce soit avec les parents ou à l'école, et forcément, tout ça s'est resté, ça fait partie de notre vie, c'est quand même, je pense, une grosse partie de pourquoi on pense comme ça, pourquoi on dit ça, pourquoi on agit comme ça. Et notre libre arbitre dans tout ça C'est un petit peu compliqué de parler de libre arbitre, parce que forcément, si on fait tel choix, c'est basé sur notre vécu, nos préjugés, notre culture, nos traditions, nos habitudes, nos façons de penser, enfin c'est basé sur beaucoup de choses qui vont finalement un peu formater nos choix, nos, nos décisions, nos idées. En fait ça paraît compliqué de s'y repérer parce que ben, on sait pas trop ce qui est basé sur notre éducation ou pas, sur ce qu'on nous a inculqué... C'est difficile, on a l'impression que notre façon de penser, c'est nous qui la dirigeons dans son entièreté, mais parfois on se rend compte avec du recul ben, qu'on n'avait pas forcément de raison de penser comme ça. Mon premier conseil, du coup, c'est de tout remettre en question. Et ça, c'est super compliqué. De la chose la plus insignifiante à la chose la plus importante pour vous. Et ce qui est compliqué, c'est que vous allez devoir bah, remettre en question toute votre vie en fait. Il faut vous poser la question pourquoi je fais ça, pourquoi je pense comme ça, est-ce qu'il y a une vraie raison au fond, euh, sur quoi c'est basé, enfin voilà. Vraiment vous, vous poser ces questions-là parce que ça va vous permettre de vraiment vous connaître au final et, et connaître votre façon de faire, pourquoi vous agissez comme ça. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, mais du coup, il faut vraiment remettre en question votre comportement votre attitude, votre vision des choses, votre culture, vos préjugés, vos convictions, vos pensées quotidiennes, vos habitudes, vos traditions, et tout ce que vous pensez comme vérité absolue, demandez-vous si, peu importe la façon, ça ne peut pas être remis en question. Votre façon de penser à un moment donné, votre avis sur un sujet, peu importe, est basé sur votre vécu et sur tout ce que vous croyez comme vrai. Une autre personne va avoir un vécu différent, va avoir des croyances différentes, et tout le reste différent, va avoir une vision des choses qui va être différente de la vôtre. Sa vision des choses est tout aussi légitime que la vôtre, parce qu'elle est basée sur ses préjugés, sa culture, sa croyance, etc. C'est etc. pas parce que vous ne comprenez pas sa vision des choses qu'il n'a pas raison, au final. Et ça veut pas dire que l'un de vous deux a raison, ça veut pas dire que les deux n'ont pas raison, vous avez juste des visions différentes. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est très difficile à comprendre et de ce fait, ça engendre énormément de conflits, énormément de débats stériles parfois parce que juste on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre et à le comprendre. C'est un exercice qui est très difficile pour notre cerveau parce que il est assez à l'aise avec les petites habitudes quotidiennes, la façon de penser qu'on a habituellement, euh, voilà, toutes les choses que vous croyez comme vraies, votre cerveau a du mal à se dire que, éventuellement, ça peut être faux. Donc si vous apprenez une nouvelle qui est vraiment inhabituelle, à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui sort complètement de la vision que vous aviez du monde ou la vision que vous aviez d'une personne, par exemple, ça va complètement vous chambouler, vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez plus quoi dire. C'est pour ça que remettre en question tout ce qui vous entoure et ce qui fait partie de vous, ça va vraiment vous permettre d'accéder à une ouverture d'esprit plus évolué et ça va vous permettre de discuter avec les gens de manière finalement plus constructive, à les comprendre plus facilement, vous mettre plus facilement à leur place et avoir des discussions qui vont être beaucoup plus enrichissantes qu'avant. Si on creuse un petit peu, la personne n'a peut-être pas fait exprès de nous blesser, elle n'avait peut-être même pas conscience que c'était un sujet sensible pour nous, parfois dans certaines situations, la plupart des conflits démarrent juste d'un quiproquo, un malentendu au final, quelque chose qui n'a même pas lieu d'être et juste un problème de communication à un moment donné qui a fait que ça entraînait un conflit. Aussi méchante que la personne puisse être, celle qui est en face de vous, aussi agressive qu'elle puisse être dans ses propos, vous ne devez pas prendre cette agressivité contre vous. Vous ne devez pas vous sentir visé par cette agressivité parce qu'elle lui appartient. Ça se trouve, elle est la conséquence d'une colère qui ne vous appartient même pas, qui ne vous vise même pas, donc vous sentir visé, vous braquer, ben finalement, ça ne va rien aider du tout. Et si vous vous sentez blessé par les propos de la personne, là par contre, ça vous appartient. C'est vous qui vous sentez blessé, c'est vous qui ressentez ça. Et là, il va falloir essayer de prendre la responsabilité de vos émotions, de ce que vous ressentez, et ne pas les rejeter sur l'autre finalement. La vraie question à vous poser quand vous vous sentez blessé par une personne, c'est de vous dire pourquoi je me sens blessé par ces propos qu'est-ce qui me blesse au fond Quelle est la vraie raison de ma blessure au final qui est finalement peut-être déjà là La personne ne fait que rouvrir une plaie qui finalement n'était pas vraiment fermée. Alors. Qu'est-ce qui vraiment me blesse dans les propos de la personne Et il faut essayer de vous en détacher. C'est pas évident, c'est un travail à faire au quotidien, mais ne serait-ce qu'essayer d'y penser à tout ça, bah ça va vous aider à faire ce travail quotidien. Alors attention, je ne parle pas de harcèlement, d'agression physique, verbale, enfin, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, là c'est aussi votre dignité qui joue. Euh, il suffit pas seulement de s'en détacher, mais il faut aussi en faire part aux autorités compétentes. N'hésitez pas à faire attention à à votre sécurité avant tout. Ok, on doit se sentir détaché si la personne est agressive verbalement avec vous, même si vous ne devez pas prendre ça pour vous, ça n'excuse en rien des actes graves d'une personne. Et on est bien d'accord que ce n'est pas à vous de payer les conséquences des blessures ou autres de la personne, donc il n'y a aucune excuse à ça. Enfin, s'excuser, c'est difficile, Revenir sur ses paroles, c'est difficile. Admettre qu'on a eu tort, c'est très difficile aussi. Mais ça peut être très important. Imaginez que vous ne preniez pas la bonne voie dans votre carrière professionnelle, par exemple, ou même en couple. Admettre qu'on s'est trompé à un moment donné, ça peut être vital et important vraiment parce que plutôt que de vous borner à continuer dans la voie que vous aviez pris il y a 15 ans, et même si aujourd'hui vous réalisez que ça n'a plus rien à voir avec vos convictions présentes, que ça fait partie du passé, même si dans le passé c'était en harmonie avec ce que vous pensiez à l'époque, aujourd'hui ce n'est plus en harmonie avec vos valeurs, et pour autant vous vous butez à continuer, à continuer, parce que vous ne voulez pas changer tout simplement, et en plus vous ne voulez pas admettre que vous avez eu tort. C'est quand même dommage, vous pourriez juste revenir en arrière, c'est une étape difficile sur le moment, et finalement vous épanouir beaucoup mieux dans quelque chose qui vous correspondrait beaucoup mieux. On n'a qu'une vie, alors il faut en profiter, il faut pas se restreindre à euh, être buté dans ses mauvais choix, juste à cause de notre ego et notre fierté, parce que c'est quand même toute une vie qui est en jeu. Donc à un moment donné, il faut se réveiller et il faut agir. Et ça c'est quelque chose qui peut s'avérer très difficile si on ne connaît pas, et surtout si on n'admet pas, ses défauts. Et ça c'est la prochaine étape, vous connaître. C'est une étape très importante, c'est un travail vraiment qu'il faut faire, parce que si vous ne connaissez pas vos réactions, si vous ne connaissez pas vos qualités, vos défauts, vous ne pouvez pas vous assumer et donc vous ne, vous, vous ne pouvez pas vous épanouir. Connaître vos qualités et vos défauts vont vous permettre de les assumer. Non pas les changer mais les évoluer. Vos défauts, faut pas les retirer, les changer, ça sert à rien. Vos vrais défauts, ceux qui font partie de vous, ça sert à rien d'essayer de, de les changer parce qu'ils vont revenir au galop, mais fois sans. Vous êtes quelqu'un de bordélique, par exemple, vous ne l'assumez pas, vous essayez de changer, vous faites tout pour changer, vous le cachez aux autres, enfin voilà, vous ne vous assumez pas, ça va revenir au galop fois sans. C'est impossible de faire partir un défaut comme ça en ne l'assumant pas au final. Plus vous allez assumer vos défauts, plus vous allez assumer qui vous êtes, plus ces défauts, vous allez réussir à vous en servir comme une force, comme des qualités même pour certains, et finalement vous allez réussir à faire avec, et donc les autres vont vous aimer pour vos défauts, et non pas malgré vos défauts. Entourez-vous des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pas malgré ce que vous êtes. Ne restez pas avec des personnes avec qui vous devez porter un masque, avec qui vous devez montrer une image qui n'est pas vrai et au final et qui n'est pas en cohérence avec vous, donc connaissez-vous pour prendre la bonne direction, pour pouvoir savoir où vous voulez aller, pour être cohérent avec vous-même, pour être honnête avec vous-même tout simplement. On en vient parfois à se persuader nous-mêmes qu'on est de telle manière juste parce que ça nous arrange au final et qu en fait on n'est pas du tout comme ça. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé ma remise en question, c'était il y a à peu près 3 ans, j'ai en fait eu un gros changement de vie radical auquel je n'y attendais pas, et en fait euh, ça m'a vraiment poussé à me remettre totalement en question et à remettre toute ma vie en question. Déjà quand on est confronté au changement, le cerveau c'est clair qu'il est pas à l'aise, euh, enfin on n'est pas bien quoi en fait. Sur le moment il faut le temps de s'habituer donc c'est vraiment pas facile et en fait j'en suis arrivée à faire un espèce de burn out. Donc ça, ça m'a vraiment ben, du coup permis d'avoir du temps parce que j'ai été du coup en arrêt de travail. Ça m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir pour moi, pour voir une psy et pour vraiment entamer un travail de remise totale en question sur moi. Mais ce qui passé c'est qu'en fait toute ma vie a été remise en question, j'ai tout remis en question. Ma façon de penser, mon éducation, euh, ma façon de faire actuelle, tout. Et ce qui est vraiment pas évident à ce moment-là, c'est qu'en fait, on n'a plus aucun repère. On est complètement paumé, en fait. Et du coup, on n'a même plus goût à faire quoi que ce soit, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'intérêt à rien. On a l'impression que même nos passions nous passionnent plus, parce qu'on ne sait pas sur quoi c'est basé, on ne sait plus. On remet tout en question, on est complètement paumé, et le temps de remettre tout ça en ordre, on n'est vraiment pas bien. Et là, le truc qui m'a un peu laissé sous le choc, c'est de me rendre compte qu'en fait, euh, tout, alors j'exagère en disant tout, mais pour moi à ce moment-là, toute ma vie, toutes mes pensées, tout ce que je faisais, euh, mon but dans la vie, euh, tout, tout tout tout, en fait, était basé sur rien du tout. C'est rien en fait, on, je me suis rendu compte que ben, c'était des choses qu'on m'avait inculquées, euh, on m'avait dit de faire comme ça, donc je fais comme ça, on m'a dit que c'était la bonne façon de faire. Je travaillais euh, parce qu'il fallait travailler, euh, parce qu'on m'a dit qu'il fallait travailler, euh, parce que grâce à ça, j'avais l'impression d'avoir une place dans la société, euh, d'avoir une vie normale. Voilà, tout ce que je faisais, toute ma petite vie, en fait, était basée sur rien du tout. C'était absolument pas sur ce que j'avais envie de faire ou quoi que ce soit, c'est juste, en fait, tout ça, c'était ben pour faire plaisir à mon entourage, à ma mère. J'étais contente, ma famille est fière de moi parce que j'ai un travail. C'est quand même dommage que la fierté de la famille puisse se baser sur le fait d'avoir un travail ou non. À ce moment-là, cette idée m'a paru mais tellement stupide. Je me suis dit, ben, quand même... Euh... Enfin, je sais pas, il euh, y a bien d'autres raisons pour lesquelles ma famille peut être fière de moi ou... Non Enfin, je sais pas. Ça m'a paru mais tellement vide de sens, en fait. Ma vie était vide vide de sens. Elle était remplie, hein, de plein de conneries, mais vide de sens. Et du coup, bah, ça m'a vraiment pas plu de penser comme ça. Je me suis dit, c'est alarmant, c'est très alarmant de, de constater ça, donc... Et en fait, c'est frustrant à hein, ce moment-là, parce qu'on se dit que tout ce qu'on pensait vrai jusque-là, on se rend compte que non. Ça n'est pas forcément. Alors je dis pas, il y a des choses que j'en ai conclu que, bah oui, c'est des bonnes choses qu'on m'a apprises, oui c'est des bonnes valeurs, et il y a d'autres choses où je me suis dit, mais non, on est tellement pas, je pense tellement pas comme ça. Et euh, du coup, euh, ben bah, ça m'a enlevé beaucoup de préjugés aussi. Aujourd'hui, euh, j'ai tendance à ne pas juger les gens, euh, au premier abord, comme ça, enfin, euh, je sais pas, je rencontre une personne, je vais pas tout de suite avoir des a priori dessus, euh, ou si ça vient, bah, je les laisse passer, euh, je m'en fiche, euh, j'y prête pas attention, et je ne base surtout pas mes réactions et ma façon de faire sur des préjugés que j'aurais pu avoir. Et j'ai conscience que ce que je sais même encore aujourd'hui, ce que je pense savoir, ce que je pense comme vérité aujourd'hui, n'est pas forcément la vérité ou est une infime partie de ce qu'on peut savoir dans le monde et de, de, de toutes les visions du monde, c'est juste une petite contribution ma façon de penser est une petite contribution. Ce n'est pas la façon de penser absolue, ce n'est pas la vision absolue du monde. C'est pas forcément facile à admettre, mais quand on arrive ne serait-ce qu'un petit peu à admettre ça, déjà on se sent un peu moins frustré, un peu plus soulagé, un petit peu plus en paix avec soi-même, et puis... Ben voilà, c'est le travail qui commence au final. On pense comme ça parce qu'on nous a appris comme ça. Donc je pense que c'est super important d'aller plus loin que ça quand même. D'aller vraiment plus loin dans la réflexion. Et puis aussi de s'instruire, s'informer par soi-même. Pendant ma remise en question, je me suis aussi rendu compte de quelque chose. Et en en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui avait cette impression. Je pense que notre société est quand même beaucoup basée là-dessus et c'est pas pour rien, c'est pas anodin en France. Ben, on, on utilisait cette technique, mais ailleurs aussi. Je me suis rendu compte que toute ma vie était basée sur l'image, sur l'apparence, sur les illusions qu'on peut se créer. J'avais besoin de donner bonne apparence, de faire comme les autres voulaient que je fasse pour leur plaire, alors qu'en fait, on peut pas plaire à tout le monde et c'est ça qui est difficile à admettre. Tout était basé sur de l'apparence. Je faisais semblant. Parce qu'on va pas étaler ses problèmes déjà, parce que c'est pas bien d'avoir des problèmes, c'est pas une bonne image. Les problèmes, il faut les nier, il faut les enfu et il faut les enfouir. Enfuir, hein, c'est un petit peu un lapsus, il faut s'enfuir des problèmes, il faut fuir. Euh, parce que quand on creuse, on se rend compte que ouais, l'humain est pas tout beau, tout rose, c'est clair qu'il y a plein de défauts, et c'est clair qu'il y a plein de choses qui sont pas belles à voir. Mais en fait, euh, ben, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la vie. La tristesse, la colère, les mauvaises périodes, ça fait partie de la vie. Il y a un moment donné où si on veut être là que pour les bons moments, ben, c'est pas la réalité, on a juste une partie de la réalité. Donc il euh, ben, y a un moment où il faut admettre nous-mêmes, et pour les autres aussi, qu'on a le droit d'aller mal. Et que c'est comme ça, et que c'est pas grave, et que ça va passer. Mais que si on est mal tout seul, ben, c'est pire que si on est mal à plusieurs. La solitude dans ces moments-là, euh, c'est vraiment pesant. Je vais vous donner un petit exercice que j'ai euh, trouvé sur penseragir.fr, donc Je mets les liens dans la description pour les sources, hein, comme d'habitude. Euh, c'est en fait répondre avec honnêteté, pour vous, vous pouvez partager les réponses si vous voulez, enfin, on n'est pas là pour juger, donc vous faites comme vous voulez, mais avant tout, de le faire pour vous, et avec honnêteté, de répondre aux questions suivantes. Quels sont les préjugés de mes parents Quels sont leurs aspects culturels principaux Quel est mon contexte d'évolution sociale La zone d'habitation, le niveau de revenu, etc. Quels sont mes principaux hobbies Sur quel point suis-je sûr de moi Et aurais-je beaucoup de mal à me remettre en question Ensuite, quels sont mes défauts d'après moi quels sont mes défauts d'après mon entourage C'est pas la même chose. Quelles sont mes qualités d'après moi Quelles sont mes qualités d'après mon entourage Et quand vous aurez répondu à ces questions, il faut que vous vous y attardiez, que vous vraiment que vous analysiez vos réponses et euh, en principe rien que cet exercice peut vous aider déjà à prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai trouvé la technique des 5 pourquoi. Quand vous pensez à quelque chose, euh, par exemple, je veux avoir ce travail, voilà. Il faut que vous vous posiez la question pourquoi euh, Pour avoir une situation stable. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir une situation stable Parce que c'est important, par exemple, pour avoir sa place en société. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir une place en société Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi Pour ne pas me sentir rejetée, au final. Pour me sentir intégrée. Pour finalement me sentir aimée. Donc tout ça, c'est lié à mon besoin d'être aimé. Est-ce que ce besoin d'être aimé, je ne peux pas le combler autrement que par ce travail au final Est-ce qu'en ayant ce travail, vraiment, mon besoin sera entièrement satisfait Alors, votre réponse peut très bien contredire votre décision de base ou votre avis de base, mais il peut très bien aussi le conforter. Il est tout à fait possible que cette remise en question finisse par vous dire « Oui, bah en fait, oui, je suis d'accord, en effet, c'est bien en accord avec mes convictions, avec mes valeurs. » Simplement l'exercice de vous remettre en question, c'est super important. L'important, c'est de faire des bilans régulièrement. Je pense que j'avais lu, euh, je sais plus sur quel site, que tous les six mois, c'était une bonne fréquence pour faire un bilan sur tout, sur votre vie, sur vous, sur vos valeurs, vos habitudes, vos convictions, et voir si vous êtes toujours en cohérence avec vous-même. Pour conclure, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tous vos préjugés sont dus à votre vécu et uniquement à votre vécu et à vos croyances. Tout ça, ça vous appartient. Ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience. Alors aujourd'hui, arrêtez-vous 5 minutes et faites un bilan sur votre vie.